C'est beaucoup trop dur aujourd'hui Je me suis couchée à 4h pour, euh, pour la vidéo d'hier Je me suis réveillée dans la nuit Et j'ai vérifié qu'elle était bien chargée sur Youtube Et ce matin, j'ai euh, mis toutes les infos à jour La miniature, etc C'était compliqué C'est une vidéo qui est hyper longue Regardez, j'ai réparé mon lanterneau. Non c'est pas vrai J'ai juste roulé bizarrement. Voilà, c'était la petite blague du matin. J'ai une migraine. Je suis fatiguée. Je pense que je vais pas beaucoup filmer. Et tant mieux parce que ça fera un petit montage ce soir. Bon il est 15h30, c'est pas la grande forme. Mais je me décide à bouger quand même parce que déjà il fait assez beau donc je vais en profiter je vais pas attendre qu'il pleuve vu que la route elle est un peu escarpée tant qu'à faire autant la descendre quand il fait beau quand c'est sec il faut que j'aille acheter des croquettes pour les animaux et je crois que je vais me prendre une bonne pizza au fromage quelque part ça va me faire du bien un bon truc gras <rire> et voilà je vais aller quand même me promener un petit peu par là-haut. L'autre fois, je suis partie par là. Je vais aller un petit peu par là-haut. Je vais pas marcher trop longtemps parce qu'après, il faut redescendre et j'ai super mal au genou. Hier, j'ai eu hyper mal au genou en rentrant. Donc voilà, je vais me promener un petit peu le temps que le chauffe-eau euh, chauffe. Ensuite, je vais faire les courses. Et en revenant de course comme ça, dans une petite heure, une heure et demie, l'eau sera chaude. Je pourrais... Aujourd'hui, je me lave les cheveux, donc je pourrais me laver les cheveux tranquille. Et puis voilà. Et puis, si j'ai pas trop de batterie ce soir, c'est pas très grave puisque la vidéo d'aujourd'hui va être toute petite. Donc, je vais me promener, je vais vous montrer 2 trois images peut-être. Et puis voilà. Bon une petite marche tranquille, très lente, les mains dans les poches. Mais entre la nausée et la migraine, je peux pas faire beaucoup mieux. Donc quand c'est comme ça que j'en ai marre, je me dis je marche jusqu'au prochain point de vue. Comme ça j'ai une belle vue. Je me dis pas purée si j'avais marché un petit peu plus, j'aurais pu peut-être avoir une belle vue. Sauf que là, il n'y a pas de point de vue. Je marche que dans la forêt, donc c'est très joli. Hein Mais je suis fatiguée. Là, je vois un peu de lumière, de lumière là-bas au bout. Alors je vais mar marcher jusqu'à la lumière. Et puis, si je vois quelque chose, tant mieux. Sinon je fais demi-tour. Je suis dans la lumière. <rire> Il n'y a pas de vue spéciale. C'est joli, hein comme d'habitude, c'est la forêt, mais euh, pas de vue spéciale, je suis fatiguée, je fais demi-tour, et puis c'est parti pour les courses. En ouais, je suis contente d'être sortie quand même, parce que ça me fait du bien, déjà ça me fait du bien à la tête de bouger et de marcher en général, de m'aérer. Et surtout, euh, bah, ça change de la promenade d'hier où c'était euh, tout bouillonnant, là c'est un peu de calme, juste du frais, du calme. En haut ou en bas, mon cœur balance. Non pas du tout, mon cœur ne balance pas du tout. <rire> je descends et je descends au camion qui est juste en bas de la petite côte. Non, en fait, j'ai envie d'essayer de faire quelques mètres sur ce petit chemin là. On va aller par là pendant deux minutes. Après je remonterai si c'est pas le bon chemin. Bon en fait. <rire> Je me dis que t'es bon en fait, je fais que de changer d'avis. En fait c'est pas du tout aussi agréable. Je vois les habitations d'ici parce que ça descend beaucoup trop et que je commence à avoir mal au genou. Donc euh, bon je remonte et puis je m'en vais. En fait c'est de cette route qui est là-bas que j'ai vu la cascade qui doit donc se trouver par là-bas. Où je vais essayer d'aller me garer après les courses. J'adore revenir sur mon spot et voir mon petit van comme ça au milieu de... Des montagnes, ça lui va bien non Bon voilà, elle au moins ça lui a fait sa promenade. C'est fait, elle n'est pas restée enfermée toute la journée. Et c'est déjà ça. Je me dépêche parce que j'ai que 6% de batterie, mais j'anticipe les questions. Par rapport à mon genou, en fait, je vous en ai beaucoup parlé hier, mais j'ai pas mis les séquences dans la vidéo parce qu'elle était déjà beaucoup trop longue. Et non, je n'ai jamais consulté pour mon genou. Non, je n'ai, enfin, mes genoux. Non, je n'ai jamais fait faire de semelles orthopédiques. Euh, non, euh, non, je m'en suis jamais occupée parce qu'en fait, en... je ne suis pas dans des périodes où je marche beaucoup. Où je fais de la randonnée surtout puisque c'est les dénivelés qui me font mal. Ben je l'oublie parce que j'ai pas mal. Je peux ne pas avoir mal pendant deux ans, trois ans et ensuite je vais faire deux jours de rando et le soir du deuxième jour je suis incapable de marcher euh, toute seule et je finis la rando sur les fesses. C'est véridique, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé seul euh, au Japon, euh, au milieu, au milieu de la forêt, au milieu des montagnes, mais vraiment seul. Au monde, j'ai fini les derniers kilomètres de mon premier jour de rando sur les fesses. Littéralement, euh, j'avais un truc qui était encore plus raide que ça. Je pense que je m'étais planté de chemin d'ailleurs, et j'ai fini en pleurs sur les fesses jusqu'à jusqu'à jusqu'à mon auberge. Enfin, c'était. Je sais même pas comment j'ai fait euh, pour marcher toute la deuxième journée. C'était. Faudrait que je vous raconte cette histoire, tiens. Je vous ferai une vidéo storytime sur le Japon Parce qu'il y a quand même eu pas mal de rebondissements C'était... Avec du recul c'est plutôt drôle Mais c'était assez stressant quand même Bon voilà Je vais quitter ce spot qui, ma foi Est vraiment beau J'adore Je me sens vraiment bien dans ce coin Et puis... Euh... Peut-être que, Peut que j'y reviendrai Une fois que j'aurai trouvé... Euh... La cascade, si le parking là-bas me plaît pas, ou si je la trouve pas, peut-être que je reviendrai ici. En tout cas, je sais qu'aujourd'hui c'est un peu monotone. Surtout par ma façon de parler, de raconter les choses et tout, mais j'arrive pas à. Là j'arrive pas à faire des vagues de joie. Je suis fatiguée vraiment. Euh, donc je suis désolée. Ça va être très court comme vidéo et ça par contre c'est tant mieux parce que celle d'hier était très longue. Je pense qu'il va vous falloir plusieurs jours pour ceux qui veulent la regarder en entier. Euh, je le dis jamais parce que j'y pense jamais et parce qu'en soi. Eh hey, coucou, c'est la Marie du montage. Euh, ben, je vais terminer. Euh... La séquence que vous venez de voir là parce que je sais pas ce qui s'est passé, j'ai dû encore mettre mon doigt sur le bouton qu'il fallait pas. Mais ça a coupé. Et pour une fois que je pensais à le dire, et eh ben je vais le répéter. <rire> je disais que je le disais jamais parce qu'en soi ça nécessitait pas de le répéter dans chaque vidéo, mais que c'était un petit peu important quand même. N'hésitez pas à vous abonner parce que il y a je crois que je regardais ça hier ou avant-hier plus de 70% des personnes qui regardent les vidéos qui ne sont pas abonnées euh, ça vous permet à vous de pouvoir être notifié en plus si vous ajoutez la petite cloche ce sera systématique d'être notifié quand il y a des nouvelles vidéos et euh, moi bah, ça m'aide beaucoup ça me permet d'être référencé que mes vidéos ressortent plus sur les fils d'actualité des gens etc donc, euh, donc moi ça m'aide beaucoup et puis pour vous c'est juste un clic donc euh, voilà, c'était juste ça que j'étais en train de dire je crois dans la vidéo, et ensuite j'ai une séquence où, vous savez, ça fait ce truc où vous croyez que vous avez filmé, et en fait non, vous commencez à filmer au moment où vous pensez arrêter la vidéo, donc vous filmez vos pieds. Enfin, j'ai l'impression que ça arrive à tout le monde, peut-être que ça n'arrive qu'à moi, mais des vidéos de mes pieds qui remplacent celles que je voulais filmer juste avant, j'en ai plein <rire> Donc voilà, je vous laisse avec la suite du vlog. Ah les cascades les gars Je les ai vues, elles étaient dans mon dos du coup la dernière fois. Ah bah ben, là on en voit une. Et il y en a une autre plus grosse derrière. Je sais pas si là on va la voir. Elle a l'œil quand même. Hein. Elle a vu un chien qui est tout là-bas. <rire> que j'avais même pas vu. Elle a la sniper direct. Bon, à la base, je vous prenais pas pour vous dire ça, mais pour vous dire que je pense avoir trouvé le parking. Donc là, j'ai super, mais je pense avoir trouvé le parking des Cascades. Euh, du coup, je vais faire mes courses et je reviens ensuite euh, sur ce fameux parking. Et ça, c'est cool parce que ça veut dire que je vais pas avoir à chercher de spot aujourd'hui. Je vais juste me poser. J'ai plus mal à la tête, donc ça, c'est cool aussi. Et, euh, et j'ai très faim. Donc je vais chercher une pizza. Je viens de demander aux deux dames qui sont là en train de rentrer dans leur voiture. Je suis sortie leur demander si euh, elles connaissaient une bonne pizza. Comme ça, euh, c'est une valeur sûre. Elles m'ont donné un nom d'une pizzeria. Mais Litchi, arrête Dès qu'on s'arrête quelque part, elle croit qu'elle va pouvoir aller se promener. Donc elle est complètement folle. Donc euh, j'ai un nom d'une bonne pizzeria. Euh... Donc ça c'est plutôt cool. Au moins ça va pas faire comme la dernière fois. Je vais pas avoir une pizza dégueu. Je vais pas être déçu et je vais pas culpabiliser d'avoir payé une pizza que je n'aime même pas. Donc voilà. Allez c'est parti. Quand je vous dis qu'il y a des cascades partout, Bah ben regardez. <rire> je suis en train de faire demi tour et regardez ce que je vois. Donc c'est ça que j'ai vu de la route hier. Ça va être sympa. Hier il y avait beaucoup plus de débit mais forcément il avait plus depuis. 3 jours. Litchi, tu peux te taire s'il te plaît. Ça y est, je mets le frein en main, elle en peut plus elle. Hein. Donc voilà C'est ça que je vais aller voir. Tu vas à Intermarché. Et t'as la montagne derrière. Voilà. Là, là tu vas faire tes courses là. Là, t'es en course. Et il y a la montagne. Bon là il y a un gros nuage. Puis là, quand tu sors, il y a la montagne. Et regardez, on aime ou pas la montagne ah, vous voyez pas très bien, mais c'est 1,739 le gasoil. Je suis ravie. En vrai, je pourrais grave habiter ici. Hein. Magasin bio, mondial relais, intermarché, montagne. Nickel Et en plus, il y a les poubelles sur le parking d'intermarché. Si c'est pas génial. J'arrive. C'est l'heure de manger, heureusement que je viens d'acheter les croquettes. Hein. Deux secondes. Il est 17h30. Euh, non, il est 17h10. Du coup, la pizzeria ouvre à 17h30. Je suis sur le parking du intermarché. Et l'avantage, c'est que je peux me doucher n'importe où. Donc là, je viens d'attendre mon chauffe-eau. Et je vais prendre ma douche en attendant d'aller chercher ma pizza. Ah, Une douche chaude ça fait trop du bien ah. et en plus j'ai pris tout mon temps pour voir enfin tout mon temps, j'exagère mais j'ai laissé couler euh, le très très chaud à la fin pour me rincer et tout en prenant mon temps et en fait euh, j'avais jamais testé parce que j'avais toujours peur de finir avec de l'eau froide en fait je peux rester quand même assez longtemps avec de l'eau bien chaude enfin bien chaude, ça fume mais ça reste de l'eau tiède ah, ça fait trop du bien ça ça requinquin attendre ma pizza d'ailleurs attente de pizza avec vue hein, pour continuer dans le dans le thème des courses avec des vues sympas euh, je suis en train de répondre aux commentaires et du coup pour ceux qui n'iraient pas aller lire euh, la réponse au petit au petit la petite bête que j'ai vue dans les bois noire et jaune je vais y arriver c'est une salamandre, une salamandre tachetée. Donc euh, je suis trop contente, ben, j'ai vu une salamandre. Et j'ai le nom du champignon. Et le champignon c'était... Donc le champignon c'est un faux-hydne. h y d n e gélatineux. Voilà, comme ça vous apprenez aussi en même temps que moi. Par contre je crois que je me suis un peu emballée sur la taille de la pizza. Le mec il m'a dit une petite ou une grande tu me proposes pas une petite quand je parle de pizza Mais là, euh, là elle est très grande Et en plus j'ai pris un muffin au Nutella Voilà, je me suis un petit peu emballée mais ça sent trop bon Je vais à mon spot, il est qu'à 5 minutes d'ici et je vais manger Double iris Iris ici Et Iris là Très bizarre Depuis tout à l'heure j'ai l'impression que c'est mon chat c'est pas exactement la même tête mais les taches, le dos et tout ça fait trop bizarre On s'en fout Bon c'est encore super cool Sauf qu'on est content C'est un parking Avec une barrière Donc bah franchement moi ça ça m'énerve Donc j'ai décidé Que mon parking à moi Il serait là parce que franchement, franchement, ce genre de truc ça me vénère, donc rien à foutre, je dors là. <rire> elle est vraiment énorme, elle fait trois ou quatre fois mon chien, c'est une très très grosse pizza, va peut-être me faire plusieurs, euh, plusieurs repas. Bon, il faut que je passe au montage de la vidéo. Et en fait, euh, j'ai pas de conclusion, donc euh, ben voilà. Euh, alors la journée a été très lente, euh, très calme, j'ai pas fait grand chose, mais j'ai au moins fait mes courses. Ça c'est bien, j'ai trouvé le parking des cascades que je cherchais. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait J'ai jeté mes poubelles, j'ai jeté mes toilettes sèches. Non, c'est cool je me suis fait plaisir avec ma pizza énormissime, que j'ai presque fini. Moi, est-ce qu'une part et demie Même pas et demie. Euh, je regarde une petite série et voilà, c'était tranquille. Ça fait du bien aussi de ne pas se mettre la pression. Et puis, j'ai déjà ma liste pour demain, évidemment. Mais je vais faire le montage rapidos, le mettre en ligne rapidos et me coucher pas trop tard. Ça va me faire le plus grand bien. Et je vous dis à demain. Des bisous. Marine voyage dans Rafiki avec Morphée, Iris et Piliichi. À bord de leur Renault Master, parcourt le monde dans la bonne humeur.